Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois, soyez les bienvenus. Nous sommes sur le plateau des les Boss Ladies Show et je suis le pasteur Grasse et nous sommes à Évangile TV. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule comme d'habitude, je suis avec des Boss Ladies. Yes. Yes. Bonsoir, bonsoir les filles, comment est-ce que vous allez Ça va très bien Qu'est-ce que T'as froid là non ça va. <rire> Et les autres comment est-ce que vous allez Ça va par la grâce de Dieu. Merci encore pasteur en Grâce pour cette opportunité. Avec plaisir. Avec plaisir. J'aime bien passer du monde, des, des bons moments avec vous ici. Mmh. Et vous comment ça, ça, va, va. ça va par la grâce de Dieu. Tu es ouais. sûr que ça va toi Oui. <rire> Je ne vais pas sortir les dossiers, mais on se connaît entre nous. Tu <rire> en Oui. mon isolement, face. mais j'ai vaincu. C'est bon, c'est bon. <rire> Génial, là, là. Elle a vaincu. Waouh. Waouh. Waouh. Waouh. Merci pour l'opportunité encore. Et, euh, amen. On bien et bien toi, des Astrid, amen. how Ça are va you super. today? Ça va super. Je suis très contente d'être là. Très contente d'être avec vous. Et merci, Pastor Grâce pour l'opportunité. Avec plaisir. Mmh. Vous êtes très belle aujourd'hui. Merci. Amen. Toi aussi. Amen, Amen, Amen, Amen, Amen. <rire> Alors, on a commencé une série qui s'appelle Que Dieu, Que Dieu. Ce sont des souhaits. Euh, que j'ai pour vous, que nous avons pour mmh. vous, euh, pour cette fin d'année. Nous sommes déjà en décembre et nous terminons donc euh, voilà euh, l'année 2022 et nous allons vers une nouvelle année, l'année 2023. Wow. Yes. Alléluia <rire> Et franchement, félicitations à toi parce que tu es passé de 2022 à 2023. En tout cas, tu es Allez. sur le point de passer de 2022 mmh. à moi. Je suis déjà 2023. <rire> <rire> tu es sur le point vraiment de passer à une nouvelle année. Vraiment, félicitations à toi avec vraiment tous les défis et les challenges que tu as pu avoir, bravo parce que tu as persévéré, bravo parce que tu as cru, tu es resté, tu as gardé la foi et tu es resté stable dans la parole de Dieu, Dans, tu as gardé ta confiance en Dieu et ça, vraiment, c'est digne d'honneur et d'acclamation. C'est digne d'honneur et d'acclamation, bravo, bravo, bravo, bravo. Et aujourd'hui, on a un souhait pour toi, on a une prière, qu'on fait à Dieu pour toi. Et cette prière, c'est que Dieu te donne l'intelligence d'innover en 2023. Wow, Amen. Wow, wow. Mm -hmm. yes. Ça, c'est ce qu'on te souhaite mm. pour 2023, c'est que Dieu te donne l'intelligence d'innover ici, euh, ce soir l'émission s'adresse vraiment à toi qui a lancé qui a créé quelque chose à toi qui a osé faire cette chose et puis aussi à toi qui est sur le point de faire quelque chose de nouveau mmh, voilà, mmh. et tu sens en fait qu'il faut innover et tu sens que cette année 2023 le Saint-Esprit va t'emmener à innover à préparer de nouvelles choses de nouveaux projets de nouveaux programmes en tout cas soit le bienvenu, soit la bienvenue. Nous allons pouvoir décortiquer ensemble. Ben, Qu'est ce que c'est l'innovation Déjà pour comprendre ce qui va se passer pour toi en 2023. L'innovation, c'est quoi C'est ça en plan L'innovation en clair, c'est vraiment introduire quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vraiment révolutionner quelqu'un, quelque chose mm -hmm. par, pour remplacer quelque chose d'ancien, quelque wow. chose qui est vraiment obsolète, qui ne correspond pas à l'actualité. Ben, qui Auquel, à laquelle on fait face c'est mm, super ça l'innovation j'ai aimé, euh, elle a dit introduire j'aime bien déjà l'idée le, le, d'introduire c'est à dire de présenter il y a quand même cette idée là quand on parle d'innovation de présenter quelque chose de nouveau et puis elle a parlé aussi du fait que en fait, euh, la nouvelle chose remplace forcément quelque chose d'ancien. Vous en pensez quoi Moi, j'ai envie d'être euh, spirituelle. Mais <rire> sois spirituelle, <Oui. rire> <rire> <soit> spirituel oui. <rire> sur ce plateau <rire> L'innovation, pour moi, c'est être prophétique en fait. Enfin, yes. Parce que suis une tu es en dehors du temps parce que tu ne, tu ne restes pas dans les circonstances présentes, mm -hmm. mais Très tu bien. vas déjà dans le futur. Et innover, pour moi, c'est refléter la nature de Dieu, parce mm -hmm. que Dieu, il est dans le temps présent, il est dans le passé, mais il est aussi dans l'avenir. Mm -hmm. Et C'est pourquoi lorsqu'on est rempli de son esprit, en fait, on est toujours euh, entre guillemets en décalage parce qu'on n'est pas dans ce monde. Et, Et c'est ce qu'il y a de bien dans le fait d'être chrétien, mm -hmm. vraiment, parce que à chaque fois que tu es rempli du Saint-Esprit, tu as cette capacité-là de te projeter vers un avenir. Wow, yes. tu vois? Et, et, et c'est pour ça, hein? et Dieu a dit dans sa parole, je connais les projets et, que j'ai pour toi, projets de paix et non de malheur afin de te donner un yes. avenir et de l'espérance. Regarde, wow. il a des projets. Et on est bien en train de parler de projets, mm -hmm. en fait. On yes. est bien en, en train de parler euh, de domaines aussi, ça peut s'assimiler à l'entrepreneuriat, ça mm -hmm. peut s'assimiler à tellement de choses que yes. vous faites. Et, et Dieu Dieu te dit, en fait, qu'il a... Il a des projets pour toi. Il a un programme mm. pour toi. Mm. Oh, c'est tellement rose. Ça commence. Non mais c'est tellement bien. C'est tellement bien mm. de savoir en fait que Dieu a des projets pour Amen. nous. C'est ça Amen. en fait. Oh, yes. Et quand elle parlait d'innovation, et moi j'avais en fait aussi l'idée le, le, de fraîcheur, mm. de voilà de nouveauté. Parce que voilà, lorsqu'il y a un nouveau, peut-être que lorsque tu innoves, tu as un nouveau projet, donc. Il y a de nouveaux horizons, de nouvelles portes, de nouvelles opportunités, de nouvelles personnes qui vont être, que tu vas rencontrer liées à ce projet. Donc, euh, voilà, c'est de la nouveauté, en fait, dans tous les domaines, en fait. Mmh. Donc, mmh. c'est vraiment. Et c'est vrai ce que ouais. tu ouais. dis, hein, cette fraîcheur-là, justement, mmh. à chaque fois que tu fais quelque chose, de... je ne sais pas pour vous, vous allez me dire, mais à chaque fois que tu fais quelque chose de nouveau, tu le ressens au-dedans au de toi, ouais, que, en fait, tu es, tu sens que tu es, tu es renouvelée aussi. Et mmh. j'ai l'impression que, euh, c'est aussi une, un, un aspect qui est très particulier chez les visionnaires. Mmh, Parce ah, que le, le, le, quelqu'un qui est visionnaire, c'est cette capacité toujours de se projeter, toujours ça. de se projeter, toujours de mmh. se mmh. voir dans un avenir mmh. pro, plus ou moins lointain en fait. Et donc, à chaque fois que tu arrives à, à cet endroit que tu avais imaginé mmh. ou qui te semblait loin, mais maintenant que c'est mmh. proche, en fait, tout ton être est renouvelé mmh. Par, par, mmh. par la, la nouveauté. Yes. La nouveauté fait du bien. Ça. Mais quelqu'un qui innove en fait c'est quelqu'un qui est la solution à un problème Amen. Parce que lorsque tu innove en fait tu réponds à un problème qui est présent Et c'est ça qui est bien parce que tu parles d'être de, de, en fait, un leader Et c'est vrai que quelqu'un mm -hmm. qui innove en vrai c'est quelqu'un qui porte quelque chose Qui porte une vision, qui sait que ce qu'il a reçu en fait c'est ce que Dieu lui a donné Il ne va pas s'attendre à ce que les autres forcément valident ce qu'il a Parce qu'en fait lorsque Dieu te donne quelque chose que ce soit une entreprise ou un projet en fait il te le donne à toi et pas aux mmh. autres. Mmh. Et c'est important d'avoir ses propres convictions mmh. pour pas mmh. se laisser chambouler euh, vrai. par les éléments autour de soi. C'est vrai. Et puis je pense qu'il y a aussi quelque chose à prendre en compte, c'est que la vision, de toute façon, elle est progressive. Oui. Yes. Voilà, est je sais pas ce que vous en pensez. Yes. C'est vraiment ça ce que tu disais par rapport au fait qu'on n'est on pas censé vivre une vie platonique, une vie mm. euh, où on a l'impression mm. qu'on va se suffire des choses que Dieu nous a données. Et vraiment, Dieu veut vraiment qu'on multiplie les talents qu'il mm. nous a donnés yes. parce mm. que ben, lorsqu'il reviendra, wow. on est les mêmes choses. Mm. Et qu'ils se disent, mais qu'est-ce que vous avez fait Je vous ai donné euh, tout ça il y a dix ans, mais il y a dix ans, vous, de, vous auriez dû faire quelque chose en fait. Oui. Et mm. il a vraiment, en fait, il attend vraiment de nous que nous soyons des visionnaires. Pas des managers pour euh, bah, juste gérer ce qu'il nous a donné, mm -hmm, mais vraiment des leaders mm -hmm. qui innovent, qui sont vraiment dans la. Là, as, tu as dit beaucoup de choses tellement pertinentes, yes. tellement pertinentes. Déjà, la première chose que tu as dit qui est très pertinente, c'est que, euh, en fait, euh, il faut refuser de se contenter. Yes. En fait, c'est ça aussi innover, c'est refuser de rester à un certain niveau, en wow. fait, de yes. se contenter du niveau dans lequel yes. tu es pour évoluer. Et après, tu as parlé de manager à visionnaire. Franchement, est-ce qu'on peut en parler est que, Quelle est la différence que tu fais entre le manager et le visionnaire je sais qu'un jour tu nous expliqué cette différence entre manager et un leader visionnaire. Vraiment, le manager, c'est celui que, bah, par exemple, dans, il y a dix ans, on a donné quelque chose à quelqu'un et là, cette personne a managé, elle a vraiment bah, encadré ces personnes, cette chose. Mm -hmm. Et euh, lors du retour, par exemple, de cette personne, bah, il va retrouver peut-être la même chose d'une bah, manière peut-être plus, euh, plus encadrée, mais ce sera exactement la même chose en fait qu'il aura juste encadré. Mais vraiment, un leader, un visionnaire, c'est quelqu'un bah, qui, va, qui va vraiment bah, justement innover, qui va créer des choses, qui va propulser c'est ben à notre échelle ce qui lui a été confié c'est vraiment quelqu'un qui est qui est dans la perpétuelle effusion dans son esprit mm. et qui va pas en fait wow. vraiment, yes. elle va pas dormir en fait perpétuelle mm. effusion dans l'esprit c'est ça en fait l'innovation amène la croissance du coup mm. c'est mm. ça oh, yes. amen l'innovation amène la croissance l'innovation est une réponse aussi tu disais tout à l'heure à un problème. Et donc, je pense que, en, en tant que, ben, en tant que femme qui entreprend, finalement, peut-être que l'innovation est vraiment la clé pour percer aussi. Hein. Bah, moi, je sais que dans ce que j'entreprends à chaque fois, c'est toujours parce que je remarque qu'il y a. Je fais un constat, par exemple, je dis, ah, mais les femmes, en fait, elles sont comme si. Les femmes, elles aiment bien qu'on les encourage. Mm -hmm. Elles ont besoin qu'elles aient confiance en elles. Et c'est comme ça, en fait, qu'après, à partir de là, Dieu me donne toujours des idées dans le sens où je me dit Ah, mais tu sais, tu pourrais créer ça, tu pourrais faire ceci, tu pourrais faire cela. Et en fait, c'est une espèce de complémentarité parce que tu te positionnes en tant qu'aide, qu ce qui va faire que tu vas pouvoir innover et créer quelque chose qui va répondre mm. à un besoin. Ouais, c'est ça. Et puis même, j'ai envie de dire que quand on innove, il mm ne -hmm. faut pas se limiter en fait, il mm. ne faut pas se limiter, il faut laisser place, en fait, comment dire, quand on brise ces limitations, il faut laisser place à des nouvelles idées que Dieu va nous donner en fait. Amen. Et euh, je pense aussi qu'il y a suffisamment de ressources ici sur Terre Ouh, en fait pour pouvoir bien. avoir toutes ces idées que bien. Dieu nous donne en fait. Mm. Mm. Voilà. J'aime bien quand tu wow. parles en fait de ressources parce que euh, justement, tout à l'heure, on parlait du fait que Dieu a des projets pour nous et en fait, il y a des ressources. Mm -hmm. et, et très souvent, on, on ne bouge pas, on ne change pas d'un poil parce qu'on n'est pas au courant qu'il y a des ressources pour nous. Wow, hum, et ça, ça. on n'est pas au courant en fait. Moi, je suis convaincue que lorsque Dieu dit qu'il a des projets de paix et non de malheur, je suis convaincue qu'en fait, il est en train de dire que en lui, en fait, en étant en lui, il y a des ressources pour se développer à l'infini. Oui, dé... En fait, c'est l'idée que j'ai, en fait, c'est se développer à l'infini. C'est ce développement-là de soi et qui qui, qui jaillit jusqu'à jusqu à, à bénir les autres. Et en fait, je pense à la femme qui était au puits et que... Euh, et que Jésus a rencontré, et, euh, et, et Jésus va lui dire à un moment donné, parce qu'il lui demande de l'eau, etc. Il va lui dire si tu savais, en fait, qu te de, mmh. qui te demandait de qui te demandait de l'eau, tu allais euh, me demander de l'eau. Enfin, là, je suis en train de paraphraser. <rire> Mais ensuite, il va lui dire en fait que si tu bois de cette eau, c'est-à-dire si tu bois de l'eau de vie, si mmh. tu bois de, de de Christ, en fait, de la parole, de la mmh. vie de Dieu, en fait, euh, tu sauras, tu, tu vas toi-même être rassasié en fait mmh. désaltéré en fait oui, mais en même temps en fait wow. de toi va jaillir des sources ah wow. va jaillir des sources mmh. de la vie et, et je pense que l'idée c'est qu'en tant que en tant que femme chrétienne qui entreprend en plus on doit comprendre que Dieu mmh. ne nous donne pas pour que nous puissions consommer mais Dieu nous donne pour que nous devenions des sources wow. mmh. oui. mais dans ce que tu dis il y a cette notion mmh. de connaissance parce que Jésus il a dit si tu savais Ouais. Et en mmh. réalité, le problème, mmh. c'est que mmh. des fois, on ne sait pas parce qu'on n'a pas la révélation. Et tu parlais même de briser les forteresses, parce que des fois, on est tellement, euh, ben, on a cette pensée humaine, de se dire ah, mais je peux pas, ah, mais il n'y a pas. Mais des fois, c'est de la connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, oui. quand tu n'as pas de mmh. Quand tu n'as pas l'information, mmh. combien de fois, moi, je, je, je, je le dis, c'est en étant en Christ. Enfin, je pense que j'avais, j'avais, j'avais déjà ces appétences pour l'entrepreneuriat, parce que j'ai grandi. Euh, euh, voilà avec une mère euh, vraiment très, très au taquet par rapport à ces choses-là. Mais je pense que ma connaissance mmh. a grandi, pas juste avec mes études, mais finalement aussi avec ma foi chrétienne, mmh. les enseignements que je reçois, mmh. qui me montrent en fait que ben, les sources en question ne sont pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de moi. Mmh. Et, et, et je pense vraiment que ben, l'innovation ne doit pas forcément venir toujours. Hein de l'extérieur, mais surtout de l'intérieur de soi, mmh. en fait. Mmh. Cette capacité mmh. à aller se plonger, j'ai envie de dire, on soi-même et dans la présence de Dieu mmh. pour trouver des, des, des vraies yes. solutions et innover. Vraiment faire de Dieu cette source intarissable, pas juste se dire que Dieu va me donner mmh. des dons, des oui. talents spirituels, il va nous les donner certes, mais il faut aussi se dire que bah, on doit être des, les, les richesses en fait, de ce monde sont à nous, mmh. et du coup bah, c'est à nous d'aller les chercher, quoi. ça ne va pas venir à nous tout seul. Quoi. Mais Merci. moi j'ai même envie de dire que les richesses ne sont pas à nous, les richesses sont en nous. Mmh. Mmh. Les richesses, je, je pense que en fait, justement, le positionnement, il est différent. Quand tu mmh. te dis que les richesses sont « à moi », tu veux aller les chercher. Yes. Quand oh, <rire> c'est c'est Quand tu te dis que les richesses sont en moi, yes, mm -hmm. sont tu ne vas pas les chercher, tu veux les manifester. Mmh. Mmh. Oh, là oh, ma ma ma là. tu les as déjà, en fait. Mais, Mais la oui. foi va permettre de mettre ces choses en mmh. dans l'esprit. D'avoir ces choses-là. <rire> c'est ça. Ah, en fait, je pense que déjà, à la CER, en ce moment, on est passé à une autre dimension. Dans euh... notre église, nous sommes passés vraiment Merci. à une autre dimension où nous comprenons en fait que la chose, mmh. elle est là, elle est en nous, mais que c'est à nous de manifester cette même. chose en fait. Et ça. voilà, Et, et j'ai envie de dire, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais Dieu aime l'innovation. Amen. Mmh, Qu'est-ce me... qu qui prouve que Dieu aime l'innovation? En fait, là, j'ai l'idée, parce que j'avais regardé une vidéo du présentateur télé Steve Harvey. Yes. Et que j'aime beaucoup regarder parce qu'il est très, très encourageant. C'est un très bon motivateur, c'est vrai. <rire> et en gros, pour résumer ce qu'il disait, c'est que si, si Dieu, en fait, te permet de, de rêver, s'il te permet de le voir dans l'esprit, c'est qu'en fait, il t'a donné la capacité de le produire. Et des fois, en fait, on a l'impression, on se dit « Ah, mais je rêve de ci, je rêve de ça, c'est juste un rêve. » Mais non, si Dieu l'a mis en toi, c'est parce qu'en fait, il t'a donné le potentiel mmh. nécessaire pour que tu puisses le faire ressortir. Mmh. Mmh. Il ne faut vraiment pas négliger ça. Tout à fait, tout à fait. Et je pense que peut-être qu'il faut regarder, justement, certaines choses que l'on manifeste comme étant un potentiel. Mmh. Parce que parfois, c'est difficile mmh. de se dire « Oh, ça, ça peut devenir quelque chose. » Quand on parle d'innovation, moi je pense à une histoire dans la Bible. Je pense à l'histoire de Noé. Mmh. Est-ce que ça vous parle, le bateau Ah yes. <rire> Bah oui, parce que... Ce que je me dis, c'est que à cette époque, pas bah même pas. En fait, ça doit être le premier grand bateau qui a dû. C'est le premier. C'est à dire que le gars, en fait, c'est le, le a... premier Titanic. <rire> c'est C'est le... le... vraiment une, une idée qui a été inspirée par comment Dieu, a... quoi. Dieu lui a donné les plans. Dieu lui a donné les. Enfin, comment il devait le faire, exactement. Et, Et les plans, il les a trouvé où en lui. En lui. En, lui. en lui. en lui, parce que Dieu a mis en lui, en fait, suffisamment pour réaliser. Mm. Et il y a aussi autre chose, c'est que comment est-ce qu'il a fait ses bateaux, il a fait ses bateaux à à l'aide de tous les matériaux qu'il y avait sur terre, mmh. les, ressources. Yes. les ressources. En fait, tout était à sa disposition. Yes. Il fallait qu'il voie. Est-ce que vous pensez vraiment que d'autres personnes avaient regardé ces arbres et s'étaient dit, ok, mmh. avec cette forêt que j'ai là dans mon jardin, je peux faire un Titanic Non, non on ne le, le croyait pas. On pas, le croyait pas. On le prenait pour un fou. Pas on l'a pris pour un fou. Oui. Les autres n'avaient pas la vision qu'il avait, parce qu'il mmh. n'avait pas forcément la relation. Euh, Ils n'avait pas eu la même révélation que lui de Dieu et la relation avec Dieu. Et, et souvent, les visionnaires, bah, on les prend pour des fous. et vraiment se dire en fait que bah, même si les hommes me prennent, me prennent pour un fou, en fait, Dieu m'a donné cette connaissance, Amen. cette révélation. Et ils verront en fait, quand le projet se réalisera, comment ça sera un succès, ils verront en fait que Dieu est vraiment glorieux et que finalement j'étais sage et que finalement bah, j'ai eu une idée exceptionnelle. J'aime bien quand tu dis que les visionnaires, on les prend pour, pour des fous. C est c est vrai. Vrai. Non, mais, non, mais sérieusement, vrai. sérieusement. Moi, surtout quand je pense à Évangile TV, je suis sûre. <rire> il y en a qui se disent, mais la faute, c'est un fou. Mais vous savez, pour le connaître depuis un certain temps, la vision, surtout qu'il a présenté une fois, il n'y a pas si longtemps, au grand live, c'est une vision qui existe depuis longtemps. Mmh. Quand il disait, oui, on va remettre des prix euh, à des chanteurs de gospel, on va faire ci, yes, on va faire yes. ça. <rire> Et tout le monde était là, waouh, amen Mais moi, ça, c'est une vision que je connais depuis. <rire> c'est une vision qu'il a depuis longtemps, mmh. en fait. Mmh. Quand il a commencé, à l'époque, à Rennes, avec, euh, avec cette émission, euh, euh, en fait, ça s'appelait pas Évangile TV au départ quand on a commencé en fait euh, la, la, la chaîne de télé avec la peau, ça s'appelait Dynamis TV. Mmh. On a commencé notre première émission plateau, ça s'appelait Allo, le ciel est ouvert. Oh. Enfin, je veux dire, en plus à l'époque, c'est progressif. Ben oui, et puis n'en mmh. avait pas beaucoup. Mmh. Alors il fallait être fou pour croire que ça pouvait donner naissance à Évangile TV. Mmh. Fallait être fou pour croire que. Euh, ben, les personnes qu'il mettait sur ce plateau, en l'occurrence, moi qui étais une petite écolière, j'allais à l'école, mmh. j'allais encore au, au collège quand <rire> j'ai commencé, mmh. en mettant ces personnes en avant, ben, qu'ils auraient ensuite, après, des capacités. Tu vois, tu vois mmh. ce que je veux dire? Mmh. Il faut être fou pour croire en, en certaines choses, et, et vraiment, l'apôtre, il a cru. Et, et, et je crois, en fait, que justement, c'est ça aussi le nerf de la guerre quand, quand tu veux entreprendre, quand tu veux faire des choses, c'est mmh. la vision. Yes. Sans la vision, tu ne peux rien produire, en fait. Mmh, mmh, mmh. C'est vraiment ça, la pote, il n'a pas été buté. Il ne s'est pas dit que dans ben, la vision que j'ai reçue au début, je vais garder la même, je ne vais pas me tenir compte des évolutions, des personnes qui sont venues, Très des bien. personnes qui sont parties. Il a vraiment, en fait, il est vraiment resté connecté à Dieu et vraiment, il a écouté ce que Dieu lui a dit petit à petit et il a corrigé ce qui devait être corrigé. Très et bien. ça a fait maintenant ce qui est ben, Évangile TV, quoi. Mmh, mmh. Et j'aime bien ce que tu dis parce que euh, prendre compte de l'évolution, c'est parfois l'évolution de, bah, de la société, mmh. de l'environnement, mmh. etc. Qu'est ce que vous en pensez? Moi, je pense que euh, l'innovation la, la, répond aussi au problème de, bah, de l'évolution. En fait, c'est à dire les choses évoluent et toi, tu ne peux pas juste rester déjà dans le niveau dans lequel tu étais avant. C'est ça parce que moi, je pense que quand tu commences un projet, en fait, au fur et à mesure du projet, il y a des réajustements à faire mm -mm, par mm -mm. rapport au mode de vie, par rapport au, au, peut-être au, au mode, au, aussi euh, au, à, à, à tout ce qui peut sortir, ou à tous les nouveaux produits qui peuvent sortir, yeah. les façons de penser aussi, les façons de mm -hmm. penser des personnes qui évoluent, etc. Mm -hmm. Par exemple, aujourd'hui, un exemple, on est dans l'ère du digital. Ouais. donc une entreprise ah peut-être qui a commencé dans les années 30 est obligée au fur et à mesure de sur son chemin à un moment de tu se ah non, de moi se réajuster ré hein, non, non, non, et tu es obligé en fait même au niveau aussi de de de, de, de ce que tu investis tu es obligé d'investir aussi dans un matériel <rire> euh, bah dans des ordinateurs etc high -tech, aussi on est là dans le high tech et même yeah. aussi par rapport aux personnes que tu emploies il faut que les personnes aussi savent sachent comment gérer les données etc donc en fait c'est vraiment une perpétuelle évolution et du coup tu suis obligé de, de en fait te calquer aussi sur les, les, les, les, les saisons comme si c'était des saisons en fait oui, Des saisons ça. des risques etc il y a aussi les risques aussi. Il faut ce, le mmh. mot qui me vient quand tu, quand tu as parlé c'est il faut avoir la capacité de se réinventer ça. regardez il y a des métiers qui ont mmh. disparu. Ça. Je sais pas ce que ça vous a fait mais moi mais ça m'a fait bizarre. Quand pour la première fois, je suis allée faire mes courses et que je me rends compte en fait qu'il n'y a plus de caissière. Mmh. Ah oui, oui. <rire> c'est vrai. Hein vrai. Ouais. Tout se numérise tu... en fait. Il y a même des métiers qui, bah, ouais. qui s'inventent. Mmh. Et il faut dire que, bah, par exemple, le comité manager se dire que, ben, bah, quelqu'un qui n'est pas forcément eh ben, calé. manager, ça n'existe même pas. <rire> quelqu'un qui n'est pas forcément calé en numérique, quelqu'un qui a peut-être un certain âge ou même euh, qui est jeune mais qui n'est pas très, bah, à l'aise. On pouvoir se dire qu'il peut se donner cette tâche à quelqu'un mmh. parce que ce métier est inventé. ou Même les influenceurs qui sont un nouveau ah métier ben. pour influencer, ben vraiment se dire qu'on est en perpétuité. Ah oui, ça, ça c'est un sacré métier. Hein. <rire> <ça>. Influenceur. Yes. <rire> oh là là. C'est quoi ton métier Je suis influenceur. Créateur Influence. de contenu. Voilà, créateur de contenu, <rire> n'est-ce pas J'influence, hein, j'influence <rire> les mentalités. Yes. Moi, moi aussi, j'influence. Moi, je n'influence pas j'ai j'aime pas. Amen. Amen Yes, yes, yes. Yes. Yes. Mm. yes. Non mais voilà, il faut vraiment se réinventer, il faut, euh, il faut, il faut apprendre en fait à, à nager aussi dans… À s'analyser aussi, mm. à écouter mm. aussi. S'analyser, mm. yes. se remettre en question, yes. euh, écouter aussi les autres autour de toi. Mm. Écouter, prendre le bon, tirer le bon de ce qu'on te, mm. en fait, bah, qu te dit et en fait analyser ce qu'on te dit et mettre en pratique, avancer, trouver des solutions, etc. C'est oui. important aussi. Mais Justement, après, dans <rire> <rire> tout ce qu'on dit, en fait, ce que je me demande, c'est est-ce que finalement, il n'y a pas aussi des freins à l'innovation? Parce qu'on parle de métiers qui disparaissent, des choses qu'il qu faut réajuster. Mais est-ce que des fois, l'innovation n'est pas aussi, ne pas avoir un impact négatif sur l'environnement? Bon, l'innovation a un impact négatif sur l'environnement. On le sait dans le, dans le... Enfin, je veux dire, au... attends, avant même d'aller à l'environnement, Justement quand je donnais l'exemple pour moi des caissières et tout ça moi ça m'a choqué mmh. quand j'ai vu que c'était pas une caissière qui m'accueillait <rire> qui m'aidait et que j'étais toute seule devant ma machine là <rire> et en plus c'est énervant parce que à chaque fois que tu passes tu viens de te tu quand tu te loupes il faut qu'il quelqu'un revienne ouais. qui pour t'aider enfin au final je me demande bon c'est pour gagner du temps mais euh, mmh. le fait de tout digitaliser j'ai l'impression mmh qu'on devient de moins en moins humain aussi, peut-être. C'est ça. ça. Peut-être que innover, c'est aussi prendre en compte les personnes qui sont autour de nous, parce mmh. que est-ce que vraiment la personne qui a fait supprimer les caissières, etc., elle s'est dit, ah bah, les caissières, d'accord, aujourd'hui, elles disparaissent, mais qu'est-ce que je leur propose aujourd'hui Et c'est là que je me dis qu'en tant qu'entrepreneur, ouais. En fait, on doit aussi avoir cet aspect. On se dit, d'accord, je veux innover, mais est-ce que mon, mon innovation ne va pas aussi, comment dire, contraindre à être une contrainte mm -hmm. pour les personnes autour de nous Et c'est là que, tant qu'enfant de Dieu, on doit être conduit par l'esprit pour que, en fait, notre innovation soit vraiment poussée par l'esprit. Ouais. Mm -hmm. Que l'innovation continue de valoriser mm -hmm. aussi, euh, ben, valoriser les gens, mm -hmm. valoriser les clients, mm -hmm. valoriser. Bon, en tant que chrétien, de toute façon, il faut créer de l'emploi. Oui, et par rapport à ce cool. que tu disais, en fait, je prends l'exemple d'Orange. En fait, chez Orange, euh, ils sont, en fait, c'est une société qui innove beaucoup. Mm. Ils font énormément de projets, etc. Et ce qui est bien, en fait, c'est que euh, leurs employés aussi évoluent. C'est à dire que euh, mm -hmm. moi, par exemple, je sais que dans le projet où je suis, euh, je connais une personne qui a commencé à 18 ans chez Orange et là, qui termine en fait euh, à un niveau euh, euh, vraiment haut, euh, euh, en dessous de chef de projet, ah, alors oui. qu'elle a commencé vraiment bas. Et en fait, mmh. la manière dont elle m'a expliqué son évolution, c'est que à chaque fois qu'il y avait un projet, mmh. il y avait des formations. Mmh. Et en fait, les personnes-là en fait, étaient positionnées sur ces mmh. projets. Elles, elles grandissaient, elles, elles en organisaient de la connaissance. Et à chaque fois que ça montait, elles aussi, elles montaient aussi en connaissances, elles montaient mmh. aussi en, mmh. en grade en fait. Mmh. Et donc je pense que c'est parce que, que justement, bonne... ta collègue là, mmh. elle a su se réinventer. C'est ça. Parce que pour se réinventer, il ne faut pas avoir peur de refaire aussi des formations. C'est ça, oui. Il mmh. faut, faut savoir qu'on on, on vient d'un background où on nous apprend que, euh, ben voilà, il faut que tu fasses collège, lycée, fac, bac plus, quelque chose, mmh. et après tu as fini tes études. Ça. Et finalement, non, non, non, ma chérie, mmh. tu mmh. vas découvrir que tu n'as pas fini d'apprendre, en fait. C'est ça. Non. Et souvent, bah, à l'école, on a plus des formations théoriques, quoi. Et quand mmh. on arrive forcément sur le terrain, on voit mmh. que ben, il va nous manquer cette chose, il va nous manquer cette chose. Et finalement, mmh. on sera forcément obligé d'aller en formation. En fait. Et souvent, il y a des personnes qui sont vraiment récalcitrantes mmh. à y aller et finalement, elles restent sur le banc de touche. Et tu ah, restes sur le banc de C'est dommage. <rire> les suis... personnes qui sont peut-être plus jeunes que toi vont pas te passer devant alors que tu as mmh. plus d'expérience juste parce que ben, tu n'as pas voulu, en fait, repartir en formation. Et ça, c'est dommage. Non. Moi, ça me fait même penser au ministère, hein, ah. Les dire... Non, ouais. les <rire> Mais oui. <rire> les GR, les G12, tout ça. En fait... Si, quand, quand tu refuses d'évoluer, quand tu refuses d'entrer en fait dans la saison mmh. de l'innovation, de l'évolution en fait, mmh. tu te prives toi-même mmh. et finalement tu laisses les. Bah tu laisses. Mmh. J'ai dit encore en fait. Donc il y a quelqu'un qui va regarder cette <rire> émission <sa information rire> et qui sera hyper <rire> agacé du fait que je dis oh tout le là. temps en fait et va venir <rire> mettre en contact fait, en fait, en fait, en fait. Ça va aller. Prenez ouais. sur vous. Voilà. <rire> en tout cas c'est en fait qui va sortir. <rire> oh en, en tous les Cas. Donc, <rire> voilà, je disais, je ne sais plus, que tu te prives toi-même, finalement, de, de, de, de, de cette capacité de pouvoir évoluer et d'aller vers autre chose. Et, et c'est dommage parce qu'on euh, qu ne veut juste pas apprendre, on ne veut mmh. juste pas réapprendre, apprendre encore. Okay, c'est ça. Oui. En fait, on, on, on se limite trop par rapport à, par rapport à notre âge, etc. Mmh. En fait, je prends, par exemple, ma propre expérience. Euh, J'avais commencé euh, bah, le parcours normal hein, de, des étudiants et tout ça. Et en fait, quand je suis arrivée euh, au bac, je ne l'avais pas eu. Et euh, après, j'ai essayé de refaire, de repasser, ça n'a pas fait. Et en fait, à ce moment-là, j'ai commencé à me dire « bon, qu'est-ce que je vais faire ?» Ma mère m'avait dit « écoute, si tu veux retourner à l'école, vas-y. Sinon, il y a aussi l'option « va travailler ». Voilà. Et moi, j'ai commencé à dire, ok, je vais commencer à travailler et j'ai appris sur le terrain. Et au fur et à mesure que j'ai appris, j'ai commencé à acquérir des compétences, j'ai commencé à réaliser, en fait, non, je ne suis, suis pas faite que pour ça, il faut que je fasse plus, en fait. Et à chaque fois, je montais, je montais jusqu'à ce qu'au final, j'ai pu bénéficier, à l'époque, on a travaillé ensemble chez BNP, et bah, j'ai commencé à, avoir, à, à bénéficier d'une formation pour passer justement un BTS, et en un an, j'ai eu mon BTS, donc je suis un Grand Bac Dieu. plus 2 <rire> Voilà. Mmh. Mmh. Mmh. Mais en fait, en fait non, j'arrête de dire en fait. <rire> J'ai pensé aussi. Mais que donc, <rire> du coup, je... du coup <rire> par conséquent. <rire> Quelle ah là là, innovation Quelle innovation <rire> Ah, qu'est-ce qu'on rit, c'est trop drôle L'idée, c'est qu'il faut être capable, en fait, de, de remettre en question euh, parfois le système de croyances ou de pensée qu'on a, yes. euh, comme quand on nous explique que euh, la réussite, c'est forcément aller à ton bac plus 5. Mmh. J'ai découvert qu'il y a des personnes qui sont faites différemment mmh. et, et, et ils sont faits pour autre chose. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins intelligents, mmh. moins ça. capables. Et Le problème, mmh. c'est que une fois que tu as loupé, euh, je ne sais pas moi, le bac ou bien le bac plus 2 ou le bac plus 3, dès que tu as loupé une case, il mmh, y a une, une, une mauvaise pensée qui vient s'installer en toi, un mauvais mmh, système qui te mmh. fait penser que oh, finalement, c'est bon, tu as fini, tu t'arrêtes là, mmh. alors qu'en réalité, tu peux emprunter un tout autre chemin pour te retrouver au même endroit qu'une autre personne. C'est vraiment ah. ça, en fait. On pour te retrouver, euh, regarde, elle, yes. elle ne l'avait pas fait. Moi, yes. j'avais fait, un autre... on s'est retrouvés au même endroit. Ah ouais, <rire> C'est vraiment bon bon ça, en fait. <rire> C'est ça, en fait. Donc, oui. vous, voilà. vous êtes bah. ça, quoi. quoi. Ça sert à rien. En fait, si ça sert, si ça sert Allez-y à l'école, faites comme j'ai fait. allez C'est vraiment garder ce cœur d'enfant parce que même dans le ministère, se dire que <t> <rire> même <t> <rire> si on a 10 ans, 5 ans de vie chrétienne, mais on peut toujours apprendre des uns des autres, même quelqu'un qui est bah, mmh. arrivé récemment, quelqu'un bah, qui peut être bah, plus jeune que mmh. nous, mais en, dessous, en dessous de nous, dans mmh. le ministère, mais se dire qu'on peut apprendre les uns des autres et qu'on ne doit pas en fait être orgueilleux, on doit vraiment garder notre cœur et mmh. à, avoir toujours cette capacité à écouter bah, nos leaders comme bah, nos frères et soeurs en Christ, ou nos brebis, mmh. et vraiment se pouvoir si, innover aussi et, au travers des autres. Mmh. C'est vraiment ça. Et aussi, euh, comme tu disais, en fait, moi, je pense, j'avais la vision de... En fait, se faire violence, c'est important de, OK, le monde avance, mais mm. toi aussi, il faut que tu ailles, en fait. Il ne faut pas mm. que tu te dises, non, c'est bon, je, je, je m'arrête, mais que tu te dises au contraire, OK, ça avance, le secteur avance, moi aussi, je décide d'avancer. Yes. Et en fait, quand tu vas vraiment, véritablement, moi, je pense au secteur de l'informatique, en fait, quand tu vas euh, en plus de connaissances, que tu vas être au courant des nouvelles innovations, etc., mm. des nouveaux outils qui sont sortis. En fait, le truc, c'est que tu vas pouvoir après aussi apporter ton idée. Mais le problème c'est que si déjà au niveau de la connaissance, tu ne, tu ne sais pas du tout ce qui se fait, mmh, tu ne sais fait. pas encore, tu n'arrives pas à saisir en fait, euh, ok, là, où est-ce qu'on est actuellement, l'actualité, etc. Bah, tu auras du mal à pouvoir innover en, en, en quelque sorte. Je tu suis d'accord. Tu vas rester bloqué sur les anciennes visions, mmh, mmh, sur les anciennes façons fait. de faire, mmh. et, et tu n'auras pas les visions sur les nouvelles, sur ce qui mmh. se fait actuellement. Et comme tu ne sauras pas ce qui se fait actuellement, tu ne vas pas pouvoir innover. Mmh. Je suis totalement d'accord. C'est important de se. En, en, en réalité, j'aimerais même aller un peu plus loin. Là, tu as parlé mmh. du domaine mmh. informatique parce oui. que tu es dans le domaine mmh. des data, etc. Tu as parlé du domaine du domaine informatique et il y a même d'autres mmh. domaines où c'est clairement bloquant quand tu ne veux pas innover. Si tu ne veux pas innover, c'est bloquant. Mmh. Je vais prendre un, do, un domaine qui n'a rien à voir, mmh. euh, mais c'est le domaine de, euh, de la direction de la louange. Parce que moi, j'ai mmh. conduit la louange pendant des années, etc. Mmh. Euh, et à un moment donné, quand tu conduis la louange, et qui y a, par exemple, euh, des, des nouvelles, des nouveaux conducteurs de louange etc., mmh. ou euh, des, nou des nouveaux, j'ai envie de dire, styles, même musicaux, qui, qui apparaissent, qui existent. Euh, on l'envoie, on, on, on, hein, on entend, on voit euh, ces nouvelles techniques, mmh. ces nouvelles façons de faire. Mmh. Pour une personne qui ne veut pas évoluer, tu seras bloqué. Mmh. C'est très mmh. bloquant. parce que, Et, et c'est très orgueilleux, en fait. C'est très, très mmh. orgueilleux de rester à un endroit et de se dire je reste à ce poste, mais je n'évolue pas. Je reste à ce poste, mais je ne veux pas faire plus mmh. pour euh, aspirer à plus, pour pour euh, pour être challengé parce que les autres font aussi. Parce que il faut il faut pouvoir regarder ce que les autres font. Et j'aime bien dire aux conducteurs de louanges que que j'ai j'ai été emmené à encadrer, c'est que c'est important d'avoir toujours une une une inspiration, mmh. c'est-à-dire une personne qui fait mieux que toi. Mmh. Il ne faut jamais mmh être à ton niveau et te dire waouh j'ai conduit la louange oh waouh incroyable oh, bravo à moi venu te dire oui moi, parce <rire> que autour de toi c'est ça autour de toi tout le monde te dit oh quand tu conduis à la louange oh, les morts ressuscitent <rire> <rire> oh, oh my god <rire> les morts ressuscitent oh ah là là et toi, <rire> et toi tu tombes dans le piège de mmh, te, de te en contenter, en de te satisfaire, de, te satisfaire mmh. et de te contenter de ce niveau. Pendant que tu tombes dans ce piège, il y a une nouvelle génération qui mmh, arrive, mmh. qui a une nouvelle façon de faire, qui arrive mmh. avec, comme tu disais au ça. début, la fraîcheur. Mmh. Et tu te rendras compte que le monde a besoin de fraîcheur. Mmh. Oui, c'est ça. Vrai. Et puis même en tant que fille de Dieu, en fait, Dieu t'appelle à faire plus. Yes. Dieu t'appelle yes. plus. Parce qu'en fait, là, peut-être que tu es content. Tu es satisfait en fait, tu es satisfaite pardon, de là où tu es, mais euh, je suis sûre que si tu demandes à Dieu de te demander de, de, de, de, de, de t'ouvrir les yeux sur là où est-ce qu'il veut t'emmener, tu vas réaliser qu'en fait Dieu veut t'amener bien plus loin que là où tu es maintenant. Il y a oui. toujours un palier qui est plus loin. Oui, Donc hein. en fait. Il faut vraiment se dire, OK, comme a dit Pasteur Grasse, non, non, non, je ne dois pas rester là. Je dois, euh, je dois faire plus. Je dois me, me donner mmh, les moyens, d'atteindre plus, de exactement. faire plus, de grandir, en fait. Exactement. exactement. Mmh. Mais en plus, dans ce que tu dis, en plus si tu mmh. fais les choses avec Dieu, Dieu pourvoit, en fait. C'est lui qui te donne... Est il est limité, en fait. Vous dites vraiment beaucoup, en fait. <rire> Je ah. tiens seulement mais... <rire> à lui. En fait, en fait. Oh là là. <rire> en wow. fait, il wow. faut ah, le, <rire> le bannir. <rire> oh Soit euh... naturel. Ne t'inquiète pas. C'est vrai, <rire> non, mais... sois naturel. <rire> si c'est en fait qui veut sortir, laisse-le sortir. C'est ça. C'est euh... toi <rire> Non mais c'est mmh. ça, il faut, faut, en fait on va le faire avec Dieu, Dieu on peut, on va, quand on commence à avoir des idées, c'est pas à se dire on va avoir des idées par nous-mêmes en fait, c'est mmh. Dieu qui nous donne ses idées et il le fait avec nous en fait. Mmh. Mais c'est pour ça, ça que la Bible dit dans tous les cas de ne pas se conformer au siècle présent parce que Dieu est un Dieu du Très bien, niveau, et très bien. Que, en fait faut yeah, pas mais... que notre intelligence, elle puisse stagner, mais qu'elle puisse toujours être renouvelée. Renouvelée. Renouvelée. Quand oui. la Bible dit « ne vous conformez pas au siècle présent », elle est en train de dire, ne te contente pas. Elle dit aussi, ne mm. te contente pas. En fait, ne mm. te satisfais pas wow. de ce que tu vois aujourd'hui, de ce que tu fais aujourd'hui, mm. de ce dont tu es capable aujourd'hui. Wow. Et là, ça te montre même la dimension de capacité dans laquelle wow. Dieu veut que tu mm. entres. Mm. C'est-à-dire que si aujourd'hui mm. tu sens que tu es, tu, tu, tu as l'impression d'être incapable, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à faire une chose, sache que tu peux faire autre chose. Le Seigneur. Mm quand le Seigneur renouvelle, il ne renouvelle pas forcément la même chose. Ah! ah. C'est vrai. Ah. Et c'est ça, ouais, ne pas juste ne se fait... dire, bah, je, je, je vais juste m'appuyer sur ma vue, sur ce que je vois, mm. sur ce qui est palpable, sur ce que je manifeste aujourd'hui, mais vraiment pouvoir bah, ouvrir nos yeux spirituels, ouvrir, vraiment recevoir mm. la vision, en fait, de ce que Dieu va bah, attendre de nous, et de l'homme ou la femme, que nous serons dans 5 mm. ans, dans 2 ans, dans 10 yes. ans, et vraiment mm. se dire que, bah. Si Dieu le dit, j'en suis capable, même si pour l'instant, je le manifeste pas, quoi. Ça mmh. va venir et j'ai la foi. Yes! yes. La Bible va nous dire dans Esaïe 43 au verset 19, je... mais j'affectionne mmh. ce passage biblique parce que j'ai l'impression qu'il a été, en tout cas, à cet instant-là, écrit pour moi, mmh. j'affectionne vraiment. Regarde, c'est même souligné. Hein. Bon. <rire> non, je lui montre, on ne sait jamais. Il est écrit pour toi. Hein? Il, il il non, est, vraiment, mais genre pour moi particulièrement, euh, alors, grâce euh, à ma foi. Euh, My God, c'est fort. Il dit, voici, je vais faire une nouvelle chose. Il dit, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas « Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Wow. » Et ce passage biblique me donne envie de prêcher. <rire> Dieu te dit qu'il va faire une nouvelle chose. Amen. Dans cette saison 2023, Amen. Dieu va faire une, de nouvelles choses avec toi. au travers de ton entreprise, il va faire de nouvelles choses. Amen. Je ne sais pas ce à quoi tu penses. En fait, il faut déjà te projeter okay. dans des choses nouvelles et il faut déjà aspirer. Parce que yes. la Bible dit aussi d'aspirer dans les meilleurs. Mm. Aspire aux choses les meilleures. Aspire oh yes. pour ton yes. entreprise, pour ta carrière, pour ta vie de famille, pour ton ministère. Mm. Commence à aspirer aux meilleures choses parce que les promesses de Dieu sont oui et amen. Et il mm. renouvelle chaque matin. Ces bontés wow. ne, sont pas, euh, ne sont pas à leur terme. Ces amen. compassions Allez. se renouvellent chaque matin. Allez. Ouh là oui. là, Dieu Amen. est bon dans sa fidélité Amen. et il te dit que je vais renouveler, il dit je vais faire une chose nouvelle La question c'est à quoi tu penses, pourquoi je dis à quoi tu penses Parce que Dieu yes. donne au-delà de Amen. tout ce que tu peux penser Amen. ou imaginer Amen. Donc ça veut dire que c'est à toi d'abord de penser mm. à cette wow. entreprise Amen. que tu veux enfanter mm. C'est à toi de penser à ce nouveau projet ah, ou à ce nouveau programme que tu veux faire. Ouh là là, moi wow, je pense wow. à les Boss Lady, je pense oh, là à, là, là, là. à mes futurs programmes oh, de 2023. Wow. Yes. C'est à toi de penser et le Seigneur va venir à dire « Ok, tu as pensé. » Les filles, j'ai envie de prêcher. je euh, <rire> prêche <rire> <rire> Parce que la pensée... <rire> Libère <rire> La pensée, c'est le ah, début ah, de la matérialisation d'une oh, chose. Ok oh, La pensée, c'est le début de la matérialisation d'une chose. C'est important de penser mmh. C'est pour ça qu'il va dire dans Josué Médite ce livre nuit tes jours mmh. Tu dois méditer Pourquoi mmh. nuit tes jours Parce que pendant que tu médites Le projet se matérialise ça. Il, ça devient un schéma ça. Tu vois en dessin quand on a un schéma C'est qu'on a le brouillon, on a le modèle En fait le, le schéma c'est le premier modèle yes. Donc ta pensée a la capacité de créer le premier modèle ouais. Et ensuite c'est Dieu qui il vient pour manifester, en fait, te montrer cette chose. Mais t'as pensé à la capacité mmh. d'imposer dans ton esprit le mmh. premier modèle. Et il te dit ce que tu vas penser ou imaginer, en fait, je vais faire plus. Amen. Pourquoi Parce wow. que toi, tu fais le schéma, wow. Dieu fait le reste. Ah, mais la face, c'est ah, trop, t'as dit trop ah. de choses. Et en plus, oh. des... quand tu dis eh, Dieu fait le reste, ça m'a fait penser à un projet. Parce mmh. que, en fait, ok, il y a la vision finale du projet, y a la maquette finale, par mmh. exemple, d'une grande maison. Si tu veux construire une grande maison, il y a une maquette. Mais au fur et à mesure, tu as les livraisons de certaines, peut-être certaines parties oui, de la vrai. maison. Mmh. Et à chaque fois qu'il y a une livraison qui sort, c'est comme waouh. Et au final, c'est ça que ça va faire cet effet dans nos vies. C'est-à-dire qu'à bah, chaque fois ça. que tu avances là, là, là, là, bah, et que tu as une partie de, du, de la mission que Dieu a prévue pour toi qui, qui, qui émerge, qui est manifeste, les gens vont dire waouh et ça va vraiment apparaître comme une innovation. Quoi. Oh mmh. my god, oh, j'ai envie de revenir en sur le passage que tu as cité, parce qu'en fait, c'est une question de positionnement, et une question de ce que toi, en fait, tu t'attends à quoi Et le passage que tu as dit, je crois que c'est Jérémie, dans Lamentation, qui disait en fait, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. En mmh. fait, malgré les circonstances et ce qu'il voyait, en fait, il s'attendait à Dieu parce qu'il savait que Dieu allait renouveler quelque chose. Et quand tu t'attends à Dieu, en fait, c'est lui qui va qui va créer le vouloir et le faire et qui va faire que tu vas pouvoir euh, à travers tes pensées, tes idées, crée une mmh. vision. Parce que lorsque tu n'as pas de vision, lorsque tu laisses tes pensées, enfin, tu négliges tes pensées, Très tu bien. vas empêcher à Dieu de se manifester parce que Dieu agit à partir d'une vision. Le si Dieu. tu n'écris pas la vision, si tu ne la lis pas couramment, yes. en fait, Dieu ne pourra pas agir et il ne pourra pas faire au-delà de ce que tu auras pensé et wow. as imaginé. La pensée, c'est l'endroit où tu fais le schéma. Mmh. La pensée, c'est l'endroit où tu fais le premier dessin. Mmh. La vie va nous dire que wow. si tu crois si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche, alors tu seras sauvé. Donc, le salut, et le salut, tu l'obtiens parce que d'abord, le schéma s'est construit à l'intérieur de toi et ensuite, tu as parlé le salut, alors tu es sauvé. Mm -hmm. Pareil pour tes projets. Tu vas d'abord concevoir mm -hmm. la chose au-dedans de toi. Tu vas d'abord créer le, la chose dans ton esprit mm -hmm. et tu vas parler la chose. Wow. Alléluia mm -hmm. Tu vas parler la chose et la chose va se matérialiser mm -hmm. en fait. Mm -hmm. Elle est au-dedans de ton esprit. Il dit sur le point d'arriver, ne la connaîtrez vous pas Je mettrai un chemin dans le désert. Wow. Un chemin dans le désert, c'est quoi C'est est que toi, qui euh, qui, qui n'a pas, tu n'as pas d'idée. Tu es perdu. Tu n'as pas d'idée parce que quand tu n'as pas d'idée, tu comme dans un désert. Je ne sais pas si vous connaissez oh, le, syndrome yeah. mmh. oh, yes. okay. le syndrome de la page blanche. Le syndrome de la page blanche. Souvent, ça arrive aux créatifs. Ils mmh. ils, ils, ils ont l'habitude de créer des choses. Ils font les choses avec excellence et puis paf, il y a un moment donné où page blanche, il n'y a plus oui. rien en fait et, mais pourtant Dieu te dit qu'il va mettre un chemin dans le désert il va mettre oui. un chemin lorsque tu, so tu tomberas dans le syndrome de la oui. page blanche le Seigneur va te donner un oui. moyen pour en sortir oui. parce qu'il va commencer à te donner de nouvelles idées, oui. il va commencer à faire oui. remonter de nouveaux projets au-dedans de toi et il dit ensuite que des fleuves dans la solitude waouh, wow. ah, des oui. fleuves oui. dans la solitude oui. là pour te dire que en fait ce qu'on veut te dire maintenant c'est que L'innovation va arriver dans ta vie si tu sais comment prier. Mmh. Mmh. Mmh. Premièrement, si tu sais comment yes. penser. Deuxièmement, si tu sais comment libérer tes pensées. Mmh. Libérer la, ce que tu as pensé. Donc yes. d'abord, si tu sais prier. Mmh. Okay? Donc est-ce que tu réussis à penser, à méditer? Ensuite, après, est-ce que tu libères mmh. cette pensée yes. dans l'atmosphère en fait? Mmh. Parce que l'inspiration vient... Parce que tu es près des sources. Amen. Et wow. Dieu est la source. Tant que ah, tu restes près de Dieu... L'inspiration ah, continue de couler, ah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Mais quand tu es loin de la présence de Dieu, il n'y a plus d'inspiration, yeah, yeah, yeah, yeah. c'est normal. Il n'y a, yes, a, yes. de... a plus de yes, flow, il n'y a plus de... Il n'y a plus de flot. Parce que Dieu ne veut vraiment pas qu'on reste dans, dans cette sécheresse, dans, bien. dans ce moment, en fait, dans ce désert, comme tu disais. Il veut vraiment que notre arbre en fait, soit planté près du courant d'eau et que vraiment la, la, la source soit lui, wow. lui, et vraiment se dire que bah, Dieu est capable de tout nous donner tant qu'on reste cet arbre planté et qu'on portera du fruit Très vraiment bien. en Allez. notre Allez. saison, Très si, bien. à cette Allez. condition, quoi. Seulement bien. à cette condition Seulement à cette condition. Wow, si on suit la logique de la parole Que tu viens de donner mm -hmm. C'est effectivement tant qu'on n'est pas planté Près d'un courant d'eau Regardez les fleuves dans la solitude mm. Tant qu'on n'est pas près des fleuves du Saint-Esprit Tant qu'on n'est pas dans les yeah. fleuves de la présence de Dieu Tant qu'on n'est pas planté près des courants d'eau On ne peut pas donner de fruits Mais l'arbre donne son fruit Parce qu'il est planté près des courants d'eau wow. mm. Et puis vraiment toi qui me regardes J'aimerais t'encourager te dire que euh, Les projets sont en toi parce que des fois, on se dit, mais où sont les projets Je ne les vois pas. Mais les projets mm. sont en toi. Ils yes. sont en toi, mais ils sont cachés. Et en fait, la Bible va dire dans Jérémie 33, verset 3, mm. « Invoque-moi mm. et mm. je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, cachées, des cacher. choses cachées que tu ne connais pas. » quand tu vas invoquer l'Éternel, tu vas voir que les projets sont en toi et tu vas mm. voir que le Seigneur va t'ouvrir les yeux sur vraiment tout ce qu'il veut avec toi, sur, tout, sur sa mission, sur les projets qu'il t'a donnés, etc. Oh, oh, C'est quand on est vraiment plein du Saint-Esprit Quand on est vraiment en connexion avec l'Esprit de Dieu Que le Saint-Esprit vient et prend le relais tout simplement Et donne aux chrétiens ce dont il a besoin Il nous donne. La Bible dit, il nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété Amen. à la vie Amen. Et à la piété. Donc, tout ce qui contribue au succès, à la réussite de ta vie, Dieu te le donne. Amen. Dieu te le donne. Mais il faut ça, des conditions. Les conditions, c'est la bonne température et être au bon endroit. Yeah, Les ça. conditions, c'est d'être planté près des courants d'eau. Donc, en fait, la prière, ouais. la prière, la déclaration mmh. de foi, le fait de mmh. méditer, de penser ton projet. Il faut toujours penser ton projet. Oui. Et, et, et, plus, et puis surtout, on, on, là, en fait, tu, tu donnes des clés même pour... Euh, pour dépasser les limites humaines. Très bien. Parce que mmh. le problème, en fait, qu'on voit, en fait, et même chez certains chrétiens, c'est qu'on est beaucoup focus sur le développement personnel, les formations, etc. Est on vrai. est tellement focus sur ces choses-là mmh. que le monde apporte qu'on est des fois défocalisé de Dieu. On mmh. se dit peut-être Dieu c'est moins important, mmh. je vais écouter des mentors dans la richesse, etc. Mais une fois que tu as écoutes ces mentors-là en question, mais que tu en plus as les clés que Pasteur grâce vient, vient de donner par rapport à la prière, par rapport à la parole de Dieu, mmh. je t'assure que tu feras bien plus. Parce qu'en fait, les hommes qui n'ont pas Dieu, eux, ils sont limités par ces choses-là. Mais attends, mais ce mais que là... tu dis, c'est profond parce que les mentors eux-mêmes, moi, je ne suis pas contre les mentors, mais je précise oui. que les mentors mm. eux-mêmes s'inspirent de quelque de la chose. Oui. Ça. Ils s'inspirent mm. tous de quelque chose. Et ce qu'on veut t'apprendre, c'est simplement, euh, c'est vrai que tu peux passer par un mentor pour mm. t'inspirer, mais on te dit que tu, te, tu dois aller à la source. C'est ça. Tu es ta source. Dieu et que Dieu soit ta source, ça c'est encore une autre émission, une autre prière. Oui, allez, que oui, Dieu oui. soit ta source parce que pour innover, il faut que Dieu soit ta source. Pourquoi Dieu, créateur du ciel et de la terre oui, On a dit créateur, le, oui. le premier créateur de la tenue, c'est lui. Ça. <rire> il sait même où sont les choses cachées que personne ne connaît il va te. C'est ça. ça. Et puis même il est celui qui t'a créé en fait. Il est celui qui te connaît mieux que personne, même mieux que tes parents, mieux que les personnes qui sont autour de toi. Donc forcément, c'est à lui, c'est lui qui a le mode d'emploi. Donc tu dois aller le voir pour lui demander, OK, Amen. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que je peux faire qu Qu'est-ce que tu sais qu qui est caché Que Dieu, en fait, a été le premier à créer à partir de rien. oui. cest ah oui. Il n'y ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. avait rien, C'est oh, beau ça. il n'y avait même pas la terre, il ah, n'y avait, avait rien. Et lui, il s'est dit, mais je vais créer alors que mais ah. tu, tu sais pourquoi Dieu a pu créer à partir de rien Parce que tout était en lui. Ah. <rire> tout était en lui. Wow. Oh my God Oh my God ah. Dieu a pu wow. créer à partir de rien mm. parce que tout était en lui. Wow. Ah, il a. Regarde coach. quand il va dire quand il va dire yes. en faisant faisant l'homme à notre à image. Lui. À partir de ah. qui À partir wow. de quoi À partir de lui quand il va créer la terre jumelle au ciel à partir de qui À partir de ce qu'il y a là-bas. Oh, oh. bon. donc le meilleur mentor, c'est Dieu, hein. Hey tu hey, hey on va chercher. cherche d'abord Dieu. <rires> <'appel> coach Jésus. <rires> <'est> ça. Coach <rire> ah, Jesus. Oh, le fait, ah, le le ça. Ah, ah, il faut, faut aller voir le coach Jesus. Ah, oui. <rire> c'est comme ça qu'on devient des champions en fait, mmh. On peut, on peut entreprendre, on peut devenir, avoir de belles carrières, etc. Mais je pense que on, on en reviendra toujours à la base, mmh. la source, la source. Mmh. la source de toute inspiration, la source de tout projet, mmh. la source, mmh. la source du projet de Noé, c'est Dieu. Mmh. Oui, mmh. c'est ça. Mmh. Et puis même aussi, on parle de, de nos projets à nous, de nos besoins à nous, etc. Mais en fait, le fait d'être proche aussi de Dieu t'amènera aussi à voir les besoins de Dieu. Mm -hmm. Et en fait, même, tu pourras même apporter des innovations -so. en rapport avec les besoins de le Dieu. Dieu. Les intérêts, les intérêts de, de Dieu. Parce que, que ça c'est Ça, c'est une autre question à se poser quand mm -hmm. on veut innover ou même quand on veut entreprendre, mm -hmm. quand on veut créer. C'est que Quels sont les intérêts de Dieu C'est quoi la volonté de, de Dieu, Dieu. Mais beaucoup de gens ne savent pas ce que ça veut dire la volonté de mm -hmm. Dieu. Donc, c'est pour ça qu'on... Les mots sont en anglais, mais maintenant, se mélangent dans la tête. <rire> Let's break it down. C'est <rire> pour ça qu'on break it down. <rire> pour dire que, justement, pour simplifier la chose, en fait, c'est les intérêts de Dieu. Parce que les intérêts de Dieu révèlent aussi la volonté de Dieu. Ça. Si tu arrives à voir Dieu gagne quoi dans sa... Quand tu veux investir là, ok, toi t'attends de pour mais Dieu gagne quoi mmh, mmh. C'est là qu'on voit quelle est ta foi, quelle est la confiance que tu places en Dieu. Tout parce à fait. Que Il dit, je crois que c'est dans Matthieu 6, 33, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa mmh. justice et toutes choses seront données par-dessus par -dessus tout. tout. Mais à partir du moment où tu vas le chercher, où tu vas chercher quels sont ses intérêts, quels sont ses. Qu'est-ce qui, qu qui fait battre le cœur de Dieu Et c'est là que tu auras tout ce dont tu auras besoin C'est à travers ça, en fait. Et c'est ça, parce que Dieu veut que nous soyons un, en fait. Mmh. Lui en nous, mmh. nous en lui. Mmh. Donc, au bout d'un moment, on, normalement, on ne doit plus voir la différence entre les intérêts de Dieu et les tiens, mmh. parce que c'est ah. vraiment... On doit être fusionnel, en fait. Mmh. C'est euh, mmh. des désirs nos, nos désirs. C'est ça, en fait. Fais de mmh. l'Éternel tes délices Amen. et il te donnera ce que ton cœur Amen. désire. Ah, ça veut bien. dire qu'il y a certainement des désirs en toi, mais c'est à partir du moment où Dieu est ton délice que mm -hmm. Dieu. Amen. Parce que, <rire> il faut que Dieu accède à ton cœur pour voir tes, dé tes désirs oh, et les manifester. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Mais aïe, aïe, aïe. si Dieu n'a pas l'accès à l'intérieur de toi, personne ne peut t'aider à manifester Amen. parfaitement. Et c'est là où tu peux créer quelque chose et tu n'es pas satisfait. Bois de, <rire> de l'eau, <rire> ma chérie. On je va voir. À vous. À vous. Il faut s'hydrater là. Ah, regardez ce que le mais saint Esprit vient fond. de jeter dans mon esprit comme ça. Pourquoi certains ne sont pas satisfaits de ce qu'ils font Quand je dis satisfait, c'est... En fait, tu n'es jamais satisfait. Tu fais quelque chose, mais tu te dis... Pas, pas la, la, la bonne insatisfaction dans le mmh. sens de « je peux m'améliorer mmh. », mais l'insatisfaction dans oh, « c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul ». Tu sais pourquoi Parce qu'en fait, ce qu'ils font vient, vient de leur propre intelligence, leur propre mmh. connaissance. Ce n'est pas la manifestation de la perfection de Dieu. Si c'est Dieu qui fait la chose, et quand c'est Dieu qui te donne le projet, toi-même, tu es dépassé par ce qu'il te donne. Wow. Parce que c'est trop grand pour toi. Mais tu, quand c'est toi qui le fais, tu arrives à juger la chose et te dire « Je suis satisfait, je suis pas satisfait. » Mais si c'est Dieu qui fait, tu vas dire « Je suis satisfait, je suis pas satisfait. » C'est faux. C'est comme « Je reviens à conduire la louange. » Quand tu conduis la louange et que tu es conduit par ta chair, tu peux dire « Oh, wow c'était bien. » Oh wow, mmh. c'était pas bien. Mmh. Mmh. Mais quand c'est Dieu qui a pris le relais et toi, tu as juste disparu. Même toi, tu dis rien en fait, parce que tu dis... C'était Dieu. Mais tu sais, <rire> en fait, tu, sais, tu, sais tu, tu, tu sais. La dimension est trop grande. La dimension, tu peux rien fait. dire en fait. Tu peux rien dire. Mmh. C'est pareil, tu sors de là, tu crées un business qui te dépasse tellement mmh. que quand on te pose la question, on te demande... Madame, tu comment, comment est-ce que vous avez ah. fait c'est Dieu. C'est mm. God. C'est pas. Dieu. tu peux pas expliquer en fait. Et tu es là, tu dis, ouais. honnêtement, je ne sais pas. Mm, mm, Et les mm. gens te trouvent, trouvent hypocrite, ils vont dire, mm. ouais, non, elle ne veut, veut pas dire, elle ne eh, pas être eh, ouais. Non, elle n'arrive pas, elle ne veut pas nous dire. Mais en fait, tu dis, honnêtement, mm. c'est God, mm. c'est personne d'autre. Amen. Mm. Amen. Et c'est là où tu disparais même du, du chemin. Et tu laisses Dieu, en fait, se, Amen. tu vois, tu laisses Dieu se glorifier Amen. au travers de, de ce que tu es et de ce que tu fais, donc. Ah, L'innovation que Dieu te donne L'intelligence d'innover Véritablement cette année 2023 la capacité d'avoir de nouveaux projets De mettre en place de nouveaux programmes La capacité de trouver des idées nouvelles Que les autres n'ont pas trouvées Je déclare que tu n'iras pas sur Instagram Pour trouver l'inspiration Tu n'iras pas sur Facebook Pour copier sur quelqu'un Mais je déclare au nom de Jésus Que tu seras ancré dans la présence de Dieu Ancré dans la personne de Jésus et tu vas recevoir oh, le Saint-Esprit. Va venir ]Founder. te communiquer des idées nouvelles. Le Saint-Esprit va t'aider à, à aller jusqu'au bout de ce projet. Le Saint-Esprit est prêt à te donner ce dont tu as besoin pour manifester sa sagesse sur cette terre. Je déclare au nom de Jésus, alors que tu réalises ce projet, alors que tu réalises cette entreprise, tu manifestes l'intelligence et la sagesse de Dieu. Tu es plus que vainqueur. Au oh nom puissant de Jésus, je le décrète et je le crois. Alléluia, le Saint-Esprit devant, filme, la tête jusqu'à la pointe des pieds pour pouvoir révéler les plans, les, Dieu, les plans et les projets de Dieu. Que les plans et les projets de Dieu soient révélés au travers de tout ce que tu es. Que le Seigneur te permette de financer son royaume. Que le Seigneur te permette d'étendre son royaume. Que le Seigneur te permette d'avoir de l'impact véritable. Que tu sois capable de dire Je ne sais pas comment je l'ai fait. Je je ne l'ai pas fait par Seigneur, mes propres forces, je ne l'ai pas fait pas par mes propres les moyens, mais je l'ai fait parce hier, que le Seigneur m'a soutenu. Raka sa kataka raba se ke te kelebo saccata. Raka sa kataka regasso kerebo socoto robo chade. Rado so kotoko raba sacata. Oh, merci Seigneur. J'aimerais que laisser... que te avec un dernier passage biblique, vraiment. Ce passage biblique m'a parlé dans la semaine. J'étais en train de prier et Dieu m'a donné cette parole. Dieu m'a donné cette parole. Je vais juste chercher le passage biblique exact. Comme ça, je vous le donne. Hallelujah. Je crois que c'est euh, Genèse 4. Hein? Je crois que c'est Genèse 4 à partir du verset, du verset 1. Or l'homme s'était uni à Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïen en ans. C'est la déclaration de Ève qui va me qui va vraiment me gifler. On va dire ça comme ça. Lorsque j'étais en train de prier cette semaine, voici ce que Ève va dire. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Wow. Mmh j'ai créé un homme j'ai créé une entreprise avec l'aide de Dieu j'ai cré... enfanté ce projet avec l'aide yes. de Dieu, j'ai réussi ces millions Amen. avec l'aide ah. de Dieu j'ai gagné ces milliards avec l'aide de Dieu oh alléluia pars avec ce passage biblique, garde-le dans ton cœur, chéris-le et dis-toi qu'en 2023 tu vas enfanter ce projet avec l'aide de Dieu, tu vas créer un un homme, un homme euh, euh, au sens figuré, peut-être au sens propre hein, pour yes. ceux qui veulent avoir des enfants, mais tu vas créer, tu vas former un homme à, avec l'aide de Dieu, tu vas former une entreprise avec l'aide de Dieu, tu vas gagner des millions avec l'aide de Dieu, tu vas innover avec l'aide de Dieu au nom de Jésus. Et lorsqu'on te posera la question, Alléluia, projette-toi maintenant, vois-toi dans ton succès, vois des journalistes qui viennent autour de toi, chrétiens ou pas chrétiens, vois des magazines qui veulent t'interviewer et ils arrivent et ils te demandent, Madame, comment est-ce que vous avez réussi à faire ça C'est la même phrase que Eve a déclaré que tu pourras dire. J'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Alléluia. J'ai créé ce business de A à Z avec l'aide de Dieu. Donc, on n'est pas des, des, des... Comment ils disent ça Self-made. Self-made <rires> woman. Nous, on est des God-made. Alléluia. Ah, yeah. yes. Oh, yes. Alléluia, on existe, on fait tout parce que Dieu est notre soutien, c'est lui mm. qui nous aide, c'est lui qui nous qui nous montre le chemin, c'est nous qui c'est lui qui nous montre la voie. Donc re, retiens ce passage, ce passage biblique dans Genèse 1:4. J'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. À un homme, tu peux mettre tout ce que tu veux. J'ai mmh. formé ce business mmh. avec l'aide de Dieu. Amen. Amen. Amen. Ouh, merci wow. beaucoup, les filles. Wow. Merci wow. pour euh, merci. votre apport à, à, bon. à cette émission. Yeah. alléluia alléluia Gloire à Dieu. Nous étions ravis de présenter cette émission, voilà, de passer du temps avec vous. Mmh. Excusez-nous pour les « en fait. Hein. C'est excusez pour, pour Pour le moment, hein. En avec. Voilà. Jusqu'à Jusqu ce qu'on innove. Jusqu'à ce qu'on innove. On évolue, on, a, on doit évoluer, on doit évoluer, yes, c'est vrai. Ça vient, ça vient. Ça vient, ça va arriver. En tous les cas, gloire à Dieu. Merci encore d'avoir regardé cette émission et retenez la parole que vous avez reçue aujourd'hui, c'est J'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Je vous encourage également à donner vos dons, vos dîmes, vos offrandes, enfin tout ce que vous voulez. En tout cas, un don à Evangile TV pour que les, la, la chaîne Evangile TV puisse avancer. Nous avons besoin de vous, cette chaîne a besoin de vous. Vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche en dessous du player et pour envoyer vos dons, voilà, pour que euh, cette chaîne, ce ministère qui est quand même un ministère Evangile TV, c'est le ministère média qu'il puisse avancer, qu'il puisse impacter des vies au nom puissant de Jésus. Mmh. Les filles, merci encore mmh. que Seigneur vous merci. bénisse. Merci merci. Merci merci bénis. Avec plaisir et nous vous disons à très vite. Ciao, bye bye. bye. bye. bye.